Bonjour Adèle. Peux-tu nous chanter et jouer la musique qu'on apprend aujourd'hui Do mi ré do. Merci Adèle. Voici la mesure d'aujourd'hui. Cette mesure commence avec Do, pouce. Ensuite, Mi, avec troisième doigt. Cela donne Do, Mi, comme ceci. Ok Maintenant, on va répéter cinq fois. Do, Mi, première fois. Do, Mi, deuxième fois. Do, Mi, troisième fois. Do, Mi quatrième fois. Do, Mi. Bien. Ensuite, la main droite, le Ré, avec le deuxième doigt, elle descend, comme ceci. On vient de faire Do, ça saute sur le Mi, après, elle descend sur le Ré. Un petit peu compliqué, mais regardez bien. Do, Mi, Ré. Comme ça, on va réussir. Ok si vous avez bien compris, on répète cinq fois. Do, mi, ré. Ok Alors, je lance cinq fois. Do, mi, ré. Première fois. Do, mi, ré. Deuxième fois. Do, mi, ré. Troisième fois. Do, mi, ré. Quatrième fois. Do, Mi, Ré, c'est très bien. Ensuite, Do, Mi, Ré, tout simplement, répétez même une note avec le deuxième doigt. Cela donne Do, Mi, Ré, Ré. Ok Encore une fois, je vous montre. Do, Mi, Ré, Ré. Jusqu'à là, on répète cinq fois. Do, Mi, Ré, Ré. Première fois. Do, Mi, Ré, Ré. Deuxième fois. Do, Mi, Ré, Ré. Troisième fois. Do, Mi, Ré, Ré. Quatrième fois. Do, Mi, Ré, Ré. Bien, c'est très bien Maintenant, la dernière note d'aujourd'hui. Do, mi, ré, ré. ensuite, ça continue à descendre avec le pouce sur le do. Do, ok Cela donne do, mi, ré, ré. Descend, do, comme ceci. Ok Maintenant, on répète cinq fois. On y va. Do, mi. Première fois, Do Mi Ré Ré Do, deuxième fois Do Mi Ré Ré Do, troisième fois Do Mi Ré Ré Do, quatrième fois Do Mi Ré Ré Do, très bien Maintenant, avant de terminer ce cours, on va enchaîner les trois mesures qu'on a apprises. Do, Do, Do, Ré, Mi, Ré, E, Do, Mi, Ré, Ré, Do. Voilà, le cours est terminé. Je vous souhaite bon courage les enfants